Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Prince of Persia qui est sorti en 2008. Le Prince of Persia il n'a pas de, il a pas de suite, hein. c'est le... le titre c'est Prince of Persia. Il est sorti en 2008 sur PC, euh, sur d'autres consoles aussi et mm, je voulais vraiment le faire parce qu'il euh, n'est pas très connu. Il est vachement, il est, il est vachement beau, voilà, envie de dire. Euh, tout simplement les graphismes, vous commencez déjà à le voir là. Euh, vous allez voir c'est pas mal fait donc on va faire une nouvelle partie on va commencer tout de suite nouvelle partie il va y avoir un, un petit peu d'un petit peu d'intro je vais vous la laisser et, euh, et dès qu'on nous laisse la main on continue donc là, un petit chargement avec une petite astuce il te suffit de le demander tu, demander. tu sais déjà ce que je demande ouais. tu alors exauce le mien. Le vent est libre, mais le sable va là où on l'envoie, inconscient du monde qui l'entoure. Le souffle des dieux le fait tourbillonner. Il est à la merci des tempêtes qui l'engloutissent. Qu'est-ce qu'un grain de sable dans le désert Un grain de sable dans la tempête t'avais dit qu'elle n'était pas allée par là. Allez! Hey! Hey! Dis-moi ton nom au moins! Donc nous revoilà, on vient de nous laisser la main, on, on nous dit euh, les contrôles avec la souris, les clics, voilà, pour monter, pour sauter, hop! Donc plutôt sympa, donc on, bah, pour l'instant on va suivre, hein. on a rencontré une jolie fille là. Une jolie femme, j'ai envie de dire plutôt. Elle a pas l'air. Euh... Elle a l'air assez jeune quand même. Donc on était à la recherche de Pharah, donc <rire> Si vous avez suivi les autres péniseurs persières, vous savez qui est Farah. Et on tombe sur cette femme. Et je. <rire> j'arrive pas à sauter, je suis trop con. J'aurais dû courir sur le mur. Donc on tombe sur celle-là, elle court, elle a peur. On va aller l'aider hein. On a, pas on a pas tellement le choix, on va suivre l'histoire. Voilà. Ah là là, je me fous Ah, ça commence déjà mal. <rire> Cette vidéo commence déjà mal. Vous voyez quand même les graphismes, ils sont vachement bien. Et puis les contrôles, franchement, c'est facile. Vous prenez la souris. Euh... Franchement, j'avance avec le clavier. et Je tourne la caméra avec la souris. Il euh, n'y a, a pas mieux comme configuration, hein. franchement. Je clique pour pour sauter. Je vais cliquer pour combattre aussi plus tard. Vous allez voir. Voilà. hop On va essayer de prendre l'habitude au début. C'est compliqué. Ah voilà. Si vous lancez pas correctement, il saute pas, il fait pas ce qu'on veut. Et voilà. Donc on continue. Alors là, il y a des gardes. Hey Pas besoin de s'énerver. On peut en parler si tu veux. Donc là, il y a un est en train de chercher. Il est toujours un petit peu comique. Allez, c'est parti. Donc, bouton gauche pour attaquer. Donc là, voilà, une sorte de mini tutoriel. Il nous explique, un hein, peu comment, comment se battre. Voilà, R pour attaquer avec le gantelet. Donc, j'appuie sur R. Le bouton gauche pour attaquer avec l'épée. Hop là. Le ce bouton central pour bloquer. Ah, donc, c'est franchement euh, basé sur la souris. Il y a juste R pour le gantelet. Il faut limite que je le déplace ah, non, je sur un pas contrôle on ne le tue pas, on lui fait juste peur, alors Farah, qu'est-ce qu'elle nous fait elle a, un peu, elle a un peu de magie alors. Voilà. On sait pas trop ce que c'est mais euh, une petite force blanche. Je ne te suis pas, je cherche Farah, tu l'as hurlé assez fort. Ta petite amie et toi, vous ne devriez pas rester ici. Ma petite amie Farah n'est pas ma petite amie C'est mon âne. Tu as risqué ta vie pour un âne C'est une brave bête. Et elle transporte une véritable fortune en or. Ne reste pas là. S'il te voit avec moi, tu auras des ennuis. Hey, toi tu veux me prévenir plus tôt la prochaine fois donc il a des ennuis. <rire> donc voilà, alors, bizarrement la caméra suelle donc pour nous montrer comment faire, ben, on, va, on va faire pareil. Tout simplement, on va essayer. Hop, hop. Hop. Et voilà, il n'y aura même pas besoin de sauter beaucoup puisqu'il monte toujours un petit peu avec sa griffe. Oh. Donc là c'est un passage difficile C'est chiant ici, oh qu'est-ce que c'est chiant J'y ai passé un temps fou la première fois où j'ai joué à Prince saint Persia On va essayer de ne pas y passer un temps fou Voilà Il faut déjà bien sauter, ça sera déjà pas mal Ah Je sais pas sauter Voilà Hop on saute sur l'autre Et on saute là non, il n'a rien à voir avec ça Non, oh oh non, oh non C Comment tu as wow Je te tiens Ils sont là-bas, Faut pas rester là Donc Comment Alors on a Sarah dans les bras. Je... On peut pas avancer je bien vite c'est super ah ouais. est-ce qu'on peut sortir les pays non. Ce ne pas parce que tu es magicienne qu'ils essaient de nous tuer ce passage pas est un peu chiant D'accord. garde tes secrets dis moi juste comment on peut du dialogue non, je ne peux pas partir <rire> je dois rejoindre le temple mm -hmm. allez c'est un peu long hein. voilà dis tu veux bien me poser maintenant Laisse-la J'ai perdu mon âne, je suis tombé d'une falaise et j'ai failli me faire broyer. Alors je ne suis pas d'humeur. -la Donc c'est reparti, on se bat. -la. Alors, Bouton gauche. Hop. Bouton gauche pour attaquer encore. Bouton central, ah oui voilà. Ils nous le disent hein, quand, quand, quand l'ennemi va attaquer, quand, quand on peut bloquer. Il euh, y a un icône, euh... bah, ils nous le disent hein, pour l'instant, mais après, a... il va y avoir un icône euh, qui nous le dit. Quelques, hein. quelques, quelque... je vais dire une demi-seconde avant quoi. On a toujours tué personne, hein. ils sont toujours On en On va courir Oui. Où il est ce temple Passe devant, je te suis. Allez, donc elle nous suit, c'est parti. Hop, hop. Où se trouve le temple <rire> J'ai appuyé sur la touche T pour lui parler Mais en fait ça servait à rien On a juste reposé la même question Hop Allez hop on avance Donc il faut aller là bas De la même manière que tout à l'heure je me suis foré Donc voilà ce qui est bien bah, Ce qui est bien c'est que donc là on n'a plus les sables du temps, hein. est, euh, ça n'évite pas, pas mais ce qui permet de remonter, par contre on ne meurt jamais. Euh, Farah nous récupère toujours si on tombe, voilà. Hop, elle nous récupère dans tous les cas, je vous dis n'importe quoi, je n'appelle pas Farah, mais en gros cette femme là, elle, elle, euh, elle nous récupère toujours et pareil dans les combats on peut pas crever à partir du... si, si vous allez mourir en fait elle, elle s'interpose et euh, elle, elle repousse un peu l'ennemi pour pas qu'il nous tue en fait alors R clé. ah j'ai pas appuyé sur pas appuyé sur le bouton central donc voilà vous avez... on a pas de vie on a, ça s'affiche rouge autour de nous toujours pas évite de t'interposer entre nous et la princesse quelle princesse tu es une princesse révélation du jour bonjour allez bouton gauche Air pour attaquer donc il nous, il nous explique bien les petits combos souris droit bouton gauche on oh, va bah, que c'est vachement bien fait bouton central vous avez contre une attaque appuyez sur le bouton gauche Hop. Et les cas c'est terminé. Tu ne peux pas revenir. Pourquoi s'enfuir Tu n'as nulle part où aller. Donc ça c'est son toi, père. Là, pas le vertige au moins. Donc alors appuyez sur le bouton pour se laisser glisser, donc le bouton central. elle je sais pas comment elle descend Le temple est là-bas, sous cet arbre. Ah, on va aller voir. Hein. Et c'est parti Un petit moment de traversée du désert, c'est super, super sympa Voilà Il fallait que je meuble le temps en disant des trucs, mais <rire> je ne sais pas quoi dire, on va dire. Si vous pouvez regarder, les, les décors sont, sont, plutôt, sont plutôt sympas, regardez, c'est vachement bien fait. Voilà, allez, on monte. On monte les escaliers, on arrive en haut. Mm -hmm, mm -hmm. Donc il va falloir ouvrir la porte. Alors, on monte. On continue. Là, on s'agrippe. Hop, hop, hop, hop. On saute un peu. On remonte. Et c'est parti. Donc on pousse. Allez, avec R. On pousse le mécanisme. Hop là, les portes s'ouvrent. Nous a suivi. Il faut Alors, comment je fais maintenant pour euh, lâcher ce le truc euh, avec R Ah oui, voilà. Donc on redescend en appuyant sur le bouton central comme on a fait. Ça peut être pratique ça pour descendre. Euh, là. Pratique ce gantelet en fer. Il n'y a pas d'or ici. Pourquoi toutes ces précautions C'est ici qu'Ariman est retenu prisonnier. Hariman <rire> Ariman, le grand méchant dieu des ténèbres Celui qui tue des gens, détruit des cités, fait peur aux enfants Justement, si tu veux qu'il y ait encore des enfants oh. sur cette terre, tu vas m'aider Hop là Donc voilà, on est monté sur le levier, il faut qu'on soit deux pour, pour le saluer. pour le tirer. Voilà, donc on va descendre, on va voir ce qu'il faut faire. Donc là, cinématique. de m'avoir accompagné. Mais tu devrais partir. Tu veux que je parte comme ça Elika Recule. Je m'en charge. Je ne veux plus te perdre. Père, non Je t'en supplie Père Et donc là, on va se battre avec le. Le gros méchant lui fait mal par contre, alors voilà. Là on a l'icône, hop, ça veut dire qu'il va nous attaquer. Il faut tout de suite bloquer quand il, se... quand il y a ça. On bloque. Il m'a fait quand même très mal. épique Allez, allez, on va y arriver Ah non, non. Pareil on le tue pas, qu'est-ce qu'il fait Et voilà Et toute l'histoire va commencer là-dessus On libère riman Et non, il va falloir ça. trouver des solutions pour le, pour le... Pour le renfermer en battant déjà tous les sbires et tous les trucs comme ça